J'avais une, une société de promotion qui s'appelait Innovation et Construction. Je, je l'ai vendue ensuite. Mais, euh, et puis j'achète un, un vieil immeuble en fait, dans un quartier qui était en pleine transformation sociale. C'est un immeuble qui est occupé par euh, des personnes âgées euh, qui sont plutôt issus du carbon. Donc, bah, et naturellement, pour reconstruire, il m'avait tellement vétuste qu'en fait, euh, finalement, il fallait il avait qu'une chose, c'était le démolir à ma rencontre. Et je rencontre les gens pour leur trouver des logements, enfin, etc. Et là, c'est une, euh, une dame âgée qui, euh, qui fait une tentative de suicide. Alors, devait, je vais l'avoir depuis déjà un peu plus de six mois, etc. Quoi. Hein, je crois que je pas mis la pression. Enfin, euh, non, je crois que je n'avais pas mis la pression. D'ailleurs, si j'avais mis la pression, les gens m'auraient pas appelé. Quoi. Donc en fait, les voisins m'ont appelé en me disant « Dites donc, il euh, euh, y a une, une occupante de l'immeuble qui est à, à l'hôpital. Donc tu euh, vas à l'hôpital. Je te demande à, à être reçu. Le, bon, le médecin qui me dit euh, « Bonjour. On va voir si la dame accepte de me recevoir ». Donc elle accepte de me recevoir. Et je lui dis « Mais enfin ». Alors elle me dit ah, « Mais enfin euh, ». Ah oui, je savais bien euh, que vous n'alliez pas me mettre à la porte. » Mais il y a une chose que vous ne saviez pas, moi bon, plutôt que vous ne vouliez pas savoir, c'est que le quartier que j'habitais, certes, l'immeuble est vêtu, certes, effectivement les WC étaient sur le palier, certes, certes. Seulement moi, j'avais encore quelques copines quoi, qui étaient là. Quoi. Et la vie, elle vaut la peine que parce qu'en fait, on a de la relation. Hein. Sans cette relation, il n'y a, y a qu'à mourir, quoi, etc. Alors vous alliez me mettre dans un quartier éloigné, peu d'argent, je n'allais connaître personne. Hein, voilà. Eh bien, vous marquez une fin à ma vie. Quoi. Et alors, elle a ce mot terrible, elle me dit euh, « Mais vous, avec votre fric, là, vous pouvez déplacer tout le monde, quoi. Et là je, je suis sorti de l'hôpital, tout à fait bouleversé, quoi. Cette femme, elle, elle est morte maintenant, il y a longtemps de sa belle mort, mais j'ai en fait, euh, que ça fait plus de 30 ans. Mais euh, j'ai gardé, en fait, de, de ce moment-là, en fait la, le visage de cette femme et, et cette parole, c'était un coup de poignard, et à la fois ça veut dire que y un coup de grâce aussi, hein. c'était aussi une façon de se dire, c'est elle qui a raison, c'est elle. Elle qui, est en, elle qui est en situation de pauvreté, elle qui a eu une vie tout à fait difficile, c'est elle qui me montre un chemin. Quoi. Il ne peut pas y avoir des lieux pour les riches et des lieux pour les pauvres. Et là, je me suis dit, mais finalement, ce que j'ai fait pour les riches, moi je vais le faire en fait aussi pour les pauvres. Quoi. Je me suis dit voilà, je vais vraiment faire de la, la construction en fait au terme de la mixité sociale. Quoi. Vraiment je vais faire quoi. Il faut que dans mes logements il y ait euh, des populations euh, moyennes, aisées, etc. Et puis il faut qu'il y ait des gens qui n'ont jamais pu accéder en fait à, à ce logement. Croire à l'impossible pour en réaliser tout le possible quoi. Et c'est ce qui m'a conduit en fait à, à... décider à créer Habitat et et de dire qu'en fait, il n'est pas possible qu'il y ait des logements, qu'il y ait des familles, qu'il y ait des gosses hein, qui soient aujourd'hui en fait victimes, victimes du mal logement. Le vrai projet, projet de l'Habitat Manis qui se décline sur un plan un peu technique qu'on appelle en fait la mixité sociale, la diversité sociale ou encore en fait le vivre ensemble. L'initiative d'Habitat humanisme, c'est d'offrir des logements pour des personnes qui sont en grande difficulté sociale sans que ces logements deviennent des marqueurs sociaux. Très concrètement, ça veut dire ouvrons la ville, ouvrons des quartiers équilibrés à des familles, ou à des personnes isolées d'ailleurs, en fait, qui sont en situation de grande fragilité. Nous, on construit, on loue des logements, certes, à des loyers qui sont des loyers très bonifiés par l'État, puisque le prix, le, le le montant du loyer est de 6 euros du mètre carré, Donc, si vous avez un 50 mètres carrés, ça fait 300 euros euh, mensuels. Avant, l'aide personnalisée au logement, hein, ce qu'on appelle l'APL, qui vient solvabiliser le loyer, mais qui ne solvabilise pas les charges. Les deux piliers de la vitamine, c'est cette réconciliation, enfin cet essai de réconciliation entre L'économique et le social et la réconciliation entre l'urbain et l'humain, quoi. Comment passer des, des larmes, hein, je veux dire, en fait, aux, aux pleurs de joie quoi. en 30 ans? Nous avons relogé en fait 17 000 familles, hein, 17 000, dont un certain nombre d'entre elles connaissaient la rue hein, et donc ils sont retrouvés dans des finalement dans des perspectives. Qu'elle n'attendait pas, qu'elle n'espérait même pas. Enfin, pour elle, pour elle c'était de l'ordre de l'inouï. Hein. Donc, euh, je crois que c'est bien cet inouï euh, qui fait qu'il y a une forme un peu d'électrochoc. On dit, mais en fait, finalement, on ne me prend pas pour euh, une personne pauvre. Et quand on dit ce pauvre, en fait, c'est souvent en fait, un mot qui déclasse. Hein. Donc, en fait, mais on, on me regarde précisément comme une, une personne. Au bout de 30 ans, finalement, le constat, c'est que. Chaque fois qu'on réussit ces opérations, eh bien, ça, donne, ça permet à les gens d'être de, de, de, de moins crispés hein, sur, sur eux-mêmes. Hein, C'est un autre, un autre regard. Quoi. Apprendre, à regarder, hein. à re, apprendre à regarder. Et à se laisser regarder sans qu'il y, qu y ait de jugement euh, de part et d'autre. L'histoire de l'habitat une histoire de rencontre. Constamment, on a rencontré des gens qui ont été intéressés par le projet, qui l'ont amélioré aussi. En fait, c'est pas simplement... C'est vraiment une équipe, en Et cette équipe, elle n'a cessé de se renforcer avec la qualité intellectuelle des gens, leur qualité de cœur, etc. J'ai été, pendant 11 ans, aumônier du centre léon bérard qui était le centre anticancéré de Lyon. Et donc, j'ai vu euh, pendant 11 ans la mort de près quand j'ai accompagné des gens, des enfants, s'il y avait un beau centre de médiatrie. Et finalement, la question croyant ou pas croyant, euh, ça, je trouvais ça très, très intéressant. Ça m'a beaucoup aidé à réfléchir aussi. C'est pas tout à fait indifférent non plus. On regarde l'évolution de l'habitat humanisme. Le nombre de gens qui ne veulent finalement. Euh, j'ai gâché ma vie, quoi. Mais vous avez gâché quoi? quoi. Vous avez réussi ici, vous avez réussi là, etc. Oui, mais finalement, voilà, pour reprendre votre expression, ça donne une grande insatisfaction puisque finalement on a un peu vécu pour soi. Quoi. Et donc le temps de leur fragilité, hein, de cet affrontement à leur cancer, c'était ce temps à partir duquel soudain ils se mettaient à dire: Mais en fait, il n'y a pas que moi qui existe. Alors moi, ça correspond à quelque chose de très. Euh, qui me moi, je, qui me fait vivre, hein, je veux dire, en fait, euh, moi, je suis prêtre. Fils, euh, pour moi, l'acte la, du croire, hein, c'est, en fait, euh, c'est à la fois changer, être personnel, enfin, bien, bien évidemment, mais c'est aussi faire changer, quoi. Voilà. Et donc, euh, ça s'inscrit dans cette activité apparemment économique, hein, je veux dire, en fait, eh c'est une économie qui est traversée, euh, précisément, par cette approche du changement. Je pense c'est aussi cette très belle anecdote, c'était l'histoire de... C'est... Euh, un matin, un grand industriel, lyonnais, donc je dirais, je dirais naturellement le nom, et qui arrive euh, en disant « mais il n'y a pas... on m'avait promis une chambre euh, individuelle ». Alors il fait toute une histoire, il dit « non, attendez voir, d'ailleurs moi, il y aura mon directeur financier qui viendra tous les jours, et ma secrétaire, je le dicterai du courrier ». Et, et puis alors, le, le hasard, ou l'Incognito de Dieu, je sais pas, mais en fait, euh, c'est dans cette chambre, il y avait vraiment quelqu'un qui était en... vraiment en très très grande difficulté quoi sociale vraiment. Alors, euh, bon, il industriel euh, tempête, etc., donc le médecin arrive, il dit, écoutez, euh, si vous voulez pas, faudrait bien, mais vous revenez en milieu de semaine, mais moi je peux pas mettre cette personne à la porte, enfin j'ai en fait aujourd'hui la porte de l'hôpital, donc c'est pas possible. Mais lui dit, moi je serais quand même vous, je, je, je tarderai pas à faire les soins, hein. c'est une course de vitesse, hein. la contre le cancer aussi. Donc finalement, il y va, etc. on montait dans chambre. Puis je les ai rencontrés tous les deux, bien sûr, en fait. Et le vendredi, donc ça se passait lundi, et le vendredi, je leur dis à l'un à l'autre, euh, allez on va au, à la cafétaria, on va prendre un pot, etc. Et de, de cet homme me dire, et dire qu'il aura fallu... de... de cette situation de fragilité, pour que je regarde l'autre, cet autre, et que je découvre une richesse que je ne soupçonnais absolument pas. Quoi, hein. Et tout est transformé, quoi, hein, je crois, ben, c'est ça. Et donc, n'attendons pas d'être dans des situations aussi difficiles. Hein, veux, en fait, euh, voilà, je, moi, c'est ce qui me fait vraiment vivre. Et, et donc, euh, c'est notre humanité qui s'améliore, hein, bien, bien, on grandit dans notre humanité. La montée des précarités, hein, la question du chômage, en fait, quand il y a pratiquement 5 millions de chômeurs aujourd'hui, vous voyez ce que ça peut donner, c'est-à-dire qu'en fait aussi, euh, cette montée des précarités, ça, ça entraîne à la fois des ouvertures et ça entraîne des crispations. Ouverture hein, d'un certain nombre de gens qui sont plutôt à l'abri, apparemment à l'abri des précarités, encore qu'on peut vite y tomber. On vient de créer d'ailleurs en fait un fonds de dotation, hein, il, y a quelques, il y a deux mois, hein, qui s'appelle Aide, euh, qui est euh, l'abréviation de, de, de l'humanisme. Il y a eu des oppositions fortes, il y a eu des recours, hein, euh, il y a même des gens qui en fait, euh, ont fait... Il y a une personne qui... qui, qui dans un immeuble qui est en face de l'opération qu'on réalisait, qui a dit « Non, mais il faut, il faut, il faut vendre, parce qu'en fait, on va perdre complètement la valeur de notre bien, quoi ». On voit des situations qui sont aussi aberrantes. Et là, c'est injuste, en fait, finalement. Et on est obligé de faire un procès dérouti de la discrimination, ce qu'on a dit. Mais attendez voir, là, en fait, à côté de notre immeuble, il y a un immeuble de bureaux qui a bâtiment de prestige. Là, vous n'avez pas fait de recours, en fait. Et naturellement, le promoteur, il a respecté le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, comme nous, nous avons respecté, en fait, ce plan d'urbanisme. Et puis il y a un immeuble aussi à côté, qui est en... où il y a huit étages et pratiquement il n'y a que 10 logements. Donc vous voyez, en fait, c'est une sorte, en fait, d'hôtel particulier. Enfin, Là, vous n'avez pas été ferme, en fait, vous n'avez pas fait de recours. Alors pourquoi Pourquoi Parce que nous, on va accueillir des pauvres. Alors on a dit donc, a dit non c'est pas possible, donc on a engagé une, une procédure au titre de la discrimination et là finalement on a obtenu euh, gain de cause. Vous quoi en fait, on a pu réaliser cette opération. Ne pas accepter l'indifférence, je sais très bien que je n'allais pas pouvoir euh, loger tout le monde, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Hein. Et donc de rester dans cette perspective, de pouvoir être chaque fois dans des approches qui... Mais qui donne de l'espoir, qui donne de l'espérance quand même, qui donne de l'espérance et par là même de la joie, de cette joie d'entreprendre de dire oui, il y a, il y a des possibles. Quoi. Finalement, s'il y avait un mot à retenir, c'est en fait l'attention à la fragilité. J'aime bien l'expression en fait, ça a été pour nous en fait, une sorte de fil rouge quand Paul Ricoeur, le philosophe, dit en fait que l'objet de la responsabilité, c'est le fragile, parce que le fragile est confié à notre garde, à notre soin.